Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, Content de vous voir aujourd'hui. On va parler d'un sujet assez chaud, euh, la loi a changé. L'âge légal pour consommer du cannabis s'est passé à 21 ans, depuis le 1er janvier, donc depuis un mois. Euh, plusieurs personnes me contactent sur Instagram, là, ils ne savent plus quoi faire, très déçus, fâchés, des gens qui ont entre 18 et 21 ans. Euh, c'est des gens là, qui ont fumé du cannabis là, même à 17 ans. Euh, J'ai lu un petit article là, disant que 50% des gens au Québec qui ont 17 ans ont déjà fumé du cannabis. Donc, euh, ce n'est pas un secret là, que les jeunes là, de 18-19 ans fument du cannabis. Euh, ils ont eu la chance d'y goûter pendant 14 mois, 1 an et 2 mois. Ça a été une période là, euh, Donc c'était 18 ans et plus. Et puis là, le gouvernement provincial, François Legault, a changé la loi. Euh, je, je pensais pas que ça allait arriver, je ne croyais pas à ça, je me suis dit, non non, le, le cannabis est légal, c'est 18 ans et plus au Canada, donc euh, tout est correct, il va, il va arrêter, parce qu'on sait que François Legault il essaie de modifier la loi pour euh, nous empêcher de faire pousser quatre plans à la maison, c'est présentement légal au Québec de faire pousser quatre plans euh, si vous êtes propriétaire depuis le mois de septembre, mais là, le François Legault essaie de combattre ça, c'est présentement en cours, et on n'a pas de nouvelles de ça. Donc, euh, présentement, c'est légal. Mais aussi, qui qu'ils vont aller, les jeunes de 18, 19, 20 ans, pour fumer du cannabis? Est-ce qu'ils vont arrêter de fumer du cannabis? On le sait très bien qu'ils ne vont pas arrêter de fumer du cannabis. C'est impossible. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller aux Indiens. Ils vont aller acheter du cannabis euh, à Kanesatake, euh, à Oka. Ils vont aller acheter du cannabis là-bas. Ils vont acheter du cannabis sur internet, encore le britannique sur internet. Ils vont acheter du cannabis dans la rue. Les pocheurs, les petits pocheurs à la station de métro Berry, ils vont aller acheter du cannabis là, tu comprends-tu 10 pièces le point 8. Tu vas -tu te faire fourrer. Mais ben oui, tu vas te faire fourrer à la station de métro. Écoute, euh, c'est que le cannabis soit légal, c'est comme euh, irréel, puis que là, il rechange la joie à 21 ans, c'est comme une joke, c'est comme, ça se peut pas, là. On a tellement fait un pas en avant, euh, on est ça map, le Canada, c'est commence à être accepté euh, dans plusieurs pays, dans plusieurs états, aux États-Unis, déjà plus là, de, de, de 8 ans, là, même plus que ça, que c'est légal en Californie, euh, je comprends pas. C'est sûr qu'aux prochaines élections, François Legault sera plus le gouvernement du Québec. Euh, tous les jeunes de 18, 19 et 20 ans ne voteront pas pour lui. Euh, ça va être la première fois que les gens vont se déplacer pour aller voter. Ça va être un taux de participation euh, record. Euh, François Legault va débarquer. Je ne peux pas vous dire qui va prendre sa place. Je ne peux même pas vous dire quel parti euh, politique. Euh, on va y aller avec celui qui va descendre la loi à 18 ans. En faisant mes recherches, j'ai remarqué que c'était n'était pas euh, la seule province à avoir modifié l'âge minimum pour fumer du cannabis. Toutes les provinces du Canada, à part une seule, donc 9 provinces sur 10 ont changé l'âge pour consommer du cannabis, c'est toutes 19 ans. À part l'Alberta, qui est encore 18 ans. Donc, j'étais vraiment surpris que la Colombie-Britannique, le fameux B.C., euh, c'est pas 18, mais bien 19 ans. Donc, tout est 19 ans, à part l'Alberta et le Québec, qui est à 21 ans. Euh, écoutez, euh, pour pouvoir vous en parler, je vais vous parler, je vais vous faire la dégustation numéro 12, le Blueberry Crack. Maxime, attention plastique, on en avait déjà parlé. Euh, il m'a envoyé quatre produits. J'en ai deux autres à essayer. Ils ont tout du plastique comme ça. Merci Maxime. Blueberry Crack. J'ai fait mes recherches. All right. C'est vous de Yes, sir. Le Blueberry Crack, c'est un croisement de deux plantes le Blueberry et le Green Crack. Le Green Crack, on peut l'appeler aussi Green Cush. Cush pas avec un K, mais avec un C. Euh, C'était même écrit sur le site Leafly. Euh, pareil un peu comme la SQDC, on pensait que la SQDC là, était vraiment, faisait vraiment une exception en écrivant en couche avec un C. Euh, mais c'est vraiment un peu la cause du mot « crack ».« Crack » c'est une drogue dure et puis c'est pas juste au Québec qu'on qu n'aime pas vraiment là, ce mot-là. On, on peut pas associer toujours le « green crack » à du cannabis. Donc euh, c'est pour ça que « green crack » et « green couche », couche avec un C dans cette situation-là, c'est similaire. Donc le Blueberry Crack que j'ai ici. Merci man. Merci beaucoup, Maxime. Oh, quelle des belles couleurs. C'est plus compact que 48 Nord. C'est la cocotte la plus compacte que j'ai jamais vue de ma vie. Ok? C'est pas compliqué. Ça sent le euh, Ultra compact. Euh, zéro feuilles séchées euh, feuilles sucrées, euh, lisse, lisse, lisse, lisse, on dirait que ça a été très mal machine. Il euh, y a eau, oh, c'est vraiment lisse, lisse, lisse, c'est vraiment, écoute le son, en tout ce cas c'est une roche, c'est une roche. Donc le Blueberry Crap de, de Maxime, c'est fait à partir du Blueberry, puis Blueberry c'est fait depuis la fin des années 70, par un gars là, euh, très connu dans le cannabis, DJ Short, c'est pas un rapper, c'est pas un chanteur de rap, c'est vraiment un gars qui, fait, qui produit du cannabis, un américain, et puis euh, c'est vraiment sa variété la plus populaire, il a travaillé à partir d'une plante exotique qui vient des pays chauds, une, une pure race, une land race, et puis j'ai pas plus d'informations que ça, donc il a travaillé très fort avec une pure race de, exotique, puis il a décortiqué ça pour arriver à du blueberry. Ensuite de ça, euh, le Blueberry Crack, ça a été fait avec le Blueberry et le Green Crack. Le Green Crack, c'est fait avec du skunk numéro 1 et une euh, plante euh, de cannabis venant de l'Afghanistan. Une Land Race, une pure plante de l'Afghanistan qui n'a pas été croisée, qui ont trouvé ça dans les montagnes. Ils ont mélangé ça avec du skunk numéro 1 pour donner du Green Crack. Après ça, on a pris le Blueberry de DJ Short. Un américain qui fait pousser ce cannabis, puis c'est sa, le blueberry là, c'est sa fierté là. Donc on a pris le blueberry avec le green crack. Blueberry crack. Un petit peu gazi, un petit peu, petite affaire terreux. C'est cette affaire, euh, excellent, excellent. Vraiment un gros merci, c'est vraiment mes arômes. Les arômes que j'aime. Le fameux goût gazy. Un gros merci, Maxime. C'est la deuxième vidéo que je fais. Euh, des produits à Maxime. Et quand je les miette, il y, y a même du mauve. Dedans. Là, j'ai cassé la cocotte en deux. Je vais regarder un peu dans le milieu. Il hey, y, y a du mauve. Ce n'est pas les feuilles là, qui sont mauves. C'est la cocotte elle-même qui est mauve. Là, j'ai un restant. Je vais vraiment... Gardez ça. Alright, j'ai vraiment le goût de fumer. Écoutez, la loi, ça n'a pas de sens. Euh, la loi, ça n'a pas de sens pour les 21 ans et moins. Euh, les gars sont vraiment désespérés. Ils sont vraiment. Ils veulent que j'en parle. Ils savent plus quoi faire. Est-ce qu'ils vont envoyer un ami? C'est illégal. Ils vont s'envoyer leurs parents. Maman, achète-moi un Blue Dream, achète-moi du Rockstone. Pas sûr que les parents vont toujours vouloir y aller. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, ben attends 21 ans, hein. Pas tous les parents là, qui vont aller se lancer et acheter euh, 14 grammes à SQDC pour leur enfant. En tout cas, euh, je, je suis pas d'accord. Moi, j'ai commencé à fumer euh, non-stop à partir de 19 ans. Euh, mon premier juin à 18, mon deuxième à 19, puis à 19, j'ai vraiment aimé mon expérience. Euh, j'ai toujours travaillé pour payer mon cannabis. Euh, présentement, je travaille 6 jours par semaine. Une chance que ma job est correcte que j'aime mon boss. Parce euh, que ben sinon euh, Tu peux pas te payer du cannabis de la SQDC. C'est trop dispendieux. Puis.. Faut travailler, il faut travailler. Mais là, même si tu travailles et que tu as 18 ans, ben, tu ne peux pas en acheter à SQDC. C est, c est, c est... Le go, il a changé ça. Je pense pas qu'il a changé ça pour, pour euh, la sécurité ou euh, ils veulent pas que les jeunes fument ce le Je pense que c'est vraiment pour, pour la politique. Juste pour que ah, les vieux, les personnes qui ont voté pour lui, j'imagine que c'est des personnes âgées. Euh, je vous ai dit que ce serait 21 ans et plus. Je vais appliquer la loi, puis là les gens ils vont revoter pour lui, mais euh, je pensais pas que ça allait passer. C'est sûr que moi, je pas, suis passé 21 ans, j'ai n'ai pas ce problème-là, puis il y en a plusieurs qui ont passé 21 ans dans la gagne à Whitman, mais les boys, pensez aux boys, aux girls, qui ont 19-20 ans, qui aimeraient ça à la SQDC, puis donner leur argent au gouvernement puis payer leurs taxes, tu sais, parce que la taxe est comprise dans le cannabis, dans le pot. Mais, mettez-vous mais à leur place, vous, vous savez qu'ils qui vont aller ailleurs, qu'ils qui vont aller aux Indiens, au B.C., dans la rue. C'est comme, c'est sûr. Pourquoi on les, ne on les ramène pas à l'SQDC? Pourquoi on ne reprend pas le, le, leurs 25 leurs 30 L'argent s'en va, là. Ils vendent tellement aux Indiens, que là, ils se combattent entre eux autres. Ils passent les maisons au feu. Vous avez vu ça. Ils ont fait passer au feu la maison de, de quelqu'un de connu dans, dans, aux Indiens. Ça commence à jouer rough, là. Parce que c'est la compétition, mon chum. là. À ce temps, quand tu là-bas, euh, les gars sont armés. Il y a des gardiens de sécurité armés. Avec une veste par balle. J'ai vu ça, moi, là, là. T'sais, euh, ça fait différent euh, que le petit gars de garde qui te demande ta carte de sécurité, ta carte d'identité à SQDC. Là. Ah, je sais pas ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'il change la loi, mais ça arrivera pas. Il, Après moi, il change. Il se passera pas grand chose finalement, sais. Mais je me mets à votre place, les boys. Euh, c'est plate au bout, man. Moi, j'ai fumé illégalement pendant 23 ans. J'ai acheté du cannabis illégalement. J'ai fumé du M39. Euh, je sais c'est quoi fumer dans l'illégalité. Mais les jeunes qui ont 18-19 ans, pardon, qui ont peut-être commencé à fumer dans ce fameux 14 mois-là, peut-être qu'il y en a là, qui, qui, ont, qui ont juste fumé quand c'était légal. Puis là, ils, ils, ils, ils aimaient ça fumer, là, tu comprends-tu? Ils en boivent pas de bière, eux autres. Ils en boivent pas de vin. Puis on le sait que la bière c'est bien plus dangereux au volant, c'est dangereux partout, pas de fumer du cannabis au volant, c'est dangereux du cannabis au volant. Mais l'alcool, c'est bien plus tough, c'est bien plus dur, man, à 18-19 ans. Ça, ça te change en crise l'alcool, man. Pourquoi qui fait son petit tough, là, le go, man, en changeant sa loi? Pour gagner des votes euh, aux prochaines élections, il va te dire, « Ah, je vais remettre ça à 18 ans, votez pour moi. » Il sait qu'il va se faire débarquer. Ça va être un taux de participation historique. Parce qu'il y a bien des jeunes de 18, 19, 20 ans là, qui vont pas voter. Mais là, ils vont aller voter. T'es mieux d'aller voter, man. Blueberry Crack de Maxime. Il sent bon. Il est beau. mais ben, Il est beau. Une cocotte dense, Vraiment, il a... tu peux rien gaspiller là-dedans, là. bon super bon écoute euh, je te mets ça dans mes top 10 euh, très très très bon euh, très bon écoute euh, je te mets ça là euh, 9 dixième, mon gars super bon Petit goût de fruité là, plus euh, Blue Dream là, avec le petit goût de gazi, quand on sentait un petit peu de terreux, un peu, euh, un, peu un peu comme le Pink de grill là, le Rockstar de Grail à la fin. Ah ouais, ouais, ouais, euh, c'est du Blueberry Crack. Merci Maxime, vraiment merci beaucoup, euh, super apprécié, euh, hey, tu m'as donné euh, au moins un gramme. Hein? Merci beaucoup man, je vais me faire au moins euh, trois joints avec ça. Écrivez dans les commentaires votre opinion par rapport à l'âge légal qui est passé à 21 ans pour fumer du cannabis. Euh, toutes les autres provinces, 19 ans, à part l'Alberta, 18 ça aussi, ça me surprend, j'aurais aimé ça peut-être que Justin Trudeau mette son pied à terre, puis dise « Regarde, c'est 18 ans, là, commencez pas à jouer à... aux fins finaux, pour changer les lois. » Mais il a donné du lousse. Il a donné du lousse, au gouvernement Justin Trudeau, aux provinces. Il a donné euh, du lousse. Comme les quatre plans, quatre, pas cinq, les quatre plans, Justin Trudeau, euh, il veut que ça soit légal partout. Mais ce qui a donné aux provinces, c'est le choix d'encadrer de, ça dans le sens. Est-ce qu'il faut que ça soit clôturé Est-ce qu'il faut que ça soit euh, caché Est-ce euh, est ce qu'on qu peut le voir à la vue chez le voisin Ou euh, <coughs> faut vraiment que ça soit dans un cabanon C'est vraiment des, des affaires comme ça là, que, que, que chaque ville, pas chaque ville, chaque euh, province pourrait faire des modifications le goût il a voulu les enlever complètement, mais euh, au gouvernement, au. Euh, comment on appelle ça donc? Le tribunal le plus haut, hein. Je ne me rappelle plus comment on appelle ça, là. Mais euh, ils ont dit non, c'est les lois canadiennes qui prédominent sur les lois provinciales, les lois fédérales prédominent sur les lois provinciales. Puis là, le goût est en contre de se battre. Euh. Mais là, on ne parle pas des de plans, on parle vraiment de, de l'âge légal. Je ne sais pas quoi vous dire. Je sais pas, quoi dire, je suis vraiment fâché. Je suis avec vous autres, les boys. Euh, c'est une pétition qui va changer de quoi? Je pense pas, je pense pas, tu sais. C'est politique. Le gars, il a fait ça à cause que le monde a voté pour lui, tu comprends? À place d'attendre que tu 21 ans, si tu 18, 19, tu sais, c'est 3 ans. À place d'attendre 3 ans, on va pouvoir le débarquer des, des élections. En espérant qu'il y ait un parti politique. Euh, qui nous disent dans ses, euh, dans ses promesses qu'il vont réduire ça à 18 ans. Dans ce cas-là, on va pouvoir voter pour ce parti politique-là. Puis quand il va être élu, on va lui rappeler Hey, on a voté pour toi parce que tu vas redescendre la loi à 18 ans. Vous n'avez pas le droit d'acheter le cannabis ailleurs. C'est illégal. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'acheter dans la rue, vous n'avez pas le droit d'aller à Oka, vous n'avez pas le droit d'acheter sur Internet. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas le droit de demander à quelqu'un, il va m'acheter de la bière au dépanneur, puis il m'a tarpayé. payer. Tu pas le droit de faire ça, tu pas le droit de faire ça avec la SQDC non plus. Réalement, hey, tu peux acheter du Pink Couch de San Rafael. Ok, je vais y aller. T'as pas le droit, tu sais. T'as pas le droit. Mais là, un moment donné, il faut que tu fumes. Ta mère a pu t'aider. Ton père a pu t'aider. En place de donner ton argent au marché noir. En place d'envoyer ton argent au BC, on sait pas à qui. N'oubliez pas, le Québec, c'est SQDC. Faut faire attention. Mais. Je sais que vous allez vous en sortir, mais c'est juste plat. C'est super plat, c'est super plate. Super plate. Euh, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Euh, les contribuables, hein, les contribuables, c'est toutes les personnes qui payent des taxes. Mais tout, tous ces gens-là, tous ceux qui payent des taxes, ben on, on, on est perdant parce que l'argent que les gens vont, les jeunes vont dépenser pour le cannabis, ça, ça va sortir du pays. Tu comprends, tu Où ça va aller dans, dans, dans les mains des gens qui ne pas se poser. Hey, J'en viens pas quand je suis rentré la dernière fois à Oka, man. le gars est armé. Il y a un deuxième gars armé qui rentre je suis tabarnak C'est -ce ça, man? comment ça, ce sont deux? Ça, c'est le gars des cigarettes. Il y a un gars armé aux cigarettes. L'autre bord, l'autre porte, c'est le cannabis. Il y a un gars armé. Pis gars des cigarettes, il venait acheter du cannabis Arnaque man, j'espère que tu vas pas fumer ça déjà. job Si, boire man Tu le vois-tu, toi, je l'ai comme une balle avec un gun Y'a pas de police à Oka, hein? Les peacekeepers, ça existe plus, là Y'a pas de police! Y'a pas de police, man! Qui, qui donne des tickets? Y'en a pas de police, le gros! C'est le Far West, man C'est le Western It's the jungle, man Bon c'est juste la, la, la province, la, la police, euh, je pense c'est la GRC, je ne sais pas si c'est la GRC ou la police provinciale, la GRC là, euh, pour les gens de la France qui nous regardent, la GRC c'est la police fédérale, la, la police du Canada, vous comprenez? Il y a quelques voitures qui se promènent sur les grandes autoroutes, euh, sur les grandes artères là, mais... Euh, c'est soit la police euh, la GRC, la police du Canada, ou la police la provinciale. Euh, c'est quoi la, le nom de la police provinciale? Je m'en souviens même pas. Mais il n'y a pas de police à, à, à, à Oka. Oka. Je parle pas d'Oka, je parle de Kanesatake. attaqué, c'est la réserve à Oka. Oka, ils doivent avoir, ils doivent avoir leur, leur police. En tout cas, euh, merci à Maxime pour ton euh, blueberry crack. Je vais juste aller voir, c'était euh, quel don que j'avais déjà fait, Maxime, de tes euh, produits. OK, c'était le Pink Gaz. de Gaz House. Ah, écoute, tu connais ça, man, tu connais ça. Euh... Écoute, euh, je te mettrais ça comme dixième, mettons, mon dixième heure cannabis. Euh... Vraiment content, vraiment content. Je suis vraiment surpris de la forme de la cocotte, vraiment danse, danse, danse. Pas fluffy là, pour saint tout, pas tout. Écris-moi un commentaire pour l'âge de 21 ans et plus. Euh, Est-ce qu'on fait une pétition? Euh, les affaires de boycott, là, ça fonctionne pas bien, ben, je pense. Euh, J'avais fait un appel à un boycott. Euh, pour euh, le produit Blue Dream d'Exo. Je vais aller voir s'il est disponible sur le site de SQDC. J'aimerais ça qu'il soit disponible. Comme ça, je pourrais dire que c'est à cause de moi qu'on l'a boycotté. Mais euh, il doit être là pareil. Hein? Je pense pas que ce soit à cause de moi. Là. Je pense que Exo ils ont quand même plusieurs euh, disponibilités. Hein? Je, je vais tout mettre, les exo, à place de mettre juste l'autre. Euh, producteur, exo. L'action d'exo, hein, ça, ça drop bien raide, mon homme. 1$ et 68 sous. 1$ et 68 sous. Puis tu peux avoir du exo dans tes poches. Bon, exo. Ben, du stock de disponible. Puis savez-vous quoi? Le Blue Dream est pas disponible. Ben voyons donc. Vous m'avez pas écouté? Vous avez tous été acheté du Blue Dream, man. Ben c'est le bout de la merde. À moins qu'ils aient retiré des tablettes pour changer le nom, hein. hey, du Blue Dream, exo, hein, c'est même pas du vrai Blue Dream. C'est du Serious Happiness. Y a ça, Blue Dream, man. Ça n'a aucune sens. En tout cas, euh, je sais plus quoi penser... Euh... Hey, 21 ans, ils vont tellement s'habituer à acheter d'une autre façon, de se le procurer d'une autre façon. Tu penses-tu qu'à 21 ans, ils vont venir à SQDC quand ça fait 3 ans qu'ils s'achètent du 3A, du 4A, euh, du BC sur Internet? Tu penses-tu qu'ils vont revenir à, à payer de gros prix à 46$ pour avoir du Broken Coast quand ils peuvent l'avoir à 35$, à 30$ sur Internet? Pas bien, bien intelligent, tu sais. Le go, lui, il pense juste à être premier ministre. Là. Il pense pas à le gouvernement. Il pense pas tout à. À l'avenir du Québec, man, astie. on perd du cash, man. Le cash, il sort d'ici. Ça n'a pas de sens, man. Les gars, ils savent c'est quoi ce cannabis. Les gars, ils en ont fumé. Ils ont 18, 19, 20 ans. Ça fait 14 mois qu'ils en fument. Ils savent c'est quoi. Il est -il arrivé des tragédies, man? Il n'y a eu aucun problème. Il n'y a pas eu des, des morts en voiture. Il n'y a pas eu rien. C'est du cannabis. On le sait, nous autres. On le sait. Mais Les autres qui n'en fument pas, qui, qui, les fumées de cigarettes, les buveux de bière, là, les fumeurs, les buveux de vin, là. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça, je dis ça. Hein? Mais eux autres, autres c'est correct eux autres, eux autres, c'est correct. Mais voyons donc, man. Le go, il aurait dû dire, écoutez, je vois, pour le, pour le bien du Québec, pour que le cash rentre à SQDC, il aurait dû dire, écoutez, euh, je pense que c'est bien 18 ans et plus. Euh, ou peut-être, mettre ça à 19 ans. Comme ça, il aurait été comme les autres provinces. Les jeunes de 18, ils disent, mon tabarnak. Mais ils ne seront pas obligés d'attendre jusqu'à 21 ans. Puis lui, il va se dire bah, Regarde, le gros, man. Il y a 8 provinces sur 10 qui l'ont fait. On va faire comme eux autres. Il aurait pu faire ça, man. Mais ça à 19 ans. Hein? 21 ans, man. C'est quoi tu fais On est de Québec. Avant, avant que la légalisation existe, c'était nous autres qui étaient reconnus pour le cannabis. On a perdu notre réputation pour le BC parce qu'eux autres ont plus accès à des permis. C'est super facile d'avoir un permis là la bouche. J'ai l'impression que tout le monde fait pousser du cannabis. C'est une pétition qu'il faut faire. Il faut, faut écrire une pétition, mais là, c'est ça avec 1000, 2000 signatures qu'on va renverser ça. Il faudrait que ce soit une euh, pétition sur Internet. Puis, il y a des sites pour ça pétition sur internet, puis qu'on ramasse 100 000, 100 000 signatures. Je sais pas, moi, 200 000 signatures, tu demandes à ta mère, ton père qui signe, tu comprends? Sur internet, un sondage, pas un sondage, un, une pétition. Pendant 14 mois, on a fait nos preuves. Les jeunes, ils ont été responsables. Ils ont été responsables. C'est exactement ça que j'allais dire au début du vidéo. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... de, de, de... Il n'y a rien d'arrivé de mal. Laisse un commentaire. Laisse un commentaire. Donne-moi un pouce, s'il te plaît. Merci à Maxime pour cette dégustation numéro 12. Le Blueberry Crack. Et puis, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Va t'abonner à mon Patreon, s'il te plaît. Puis, va t'acheter un T-shirt. Tous les liens sont en bas. Payez sur le plus, il y a plus de liens. Merci. Ciao.